Six questions souvent posées à une lesbienne, les 10 questions à ne jamais poser à une lesbienne, 12 réponses sincères à vos questions sur les lesbiennes, 5 questions qu'une lesbienne se font souvent poser, autant de requêtes fréquemment posées à l'ami Google. Alors j'ai profité de l'opportunité de réaliser une de mes fameuses études de cas avec une jeune fille lesbienne pour la prolonger dans une seconde partie avec justement ces fameuses questions. J'ai noté vos questions, je lui ai transmises. vous allez entendre dans quelques secondes ses réponses. Vous allez les entendre en deux temps. Vous allez les entendre en premier, si vous avez répondu à ma proposition consistant à vous inscrire à la newsletter, vous allez avoir quelques jours d'avance sur les autres. Pour ceux qui ne s'y sont pas encore inscrits, eh bien, ils auront forcément quelques jours de retard. Alors j'ai dé décidé de nommer officiellement ce système, ça va s'appeler Stéphane Prums, voilà, euh, en écho à Amazon Prime, vous connaissez tous Amazon Prime, et bien désormais il y aura Stéphane Prums. Stéphane Prums, c'est quand une de mes vidéos est un peu croustillante, qu'elle recèle un contenu qui me demandera un petit peu plus de montage ou de modération, comme celle dont je vais vous parler dans quelques instants, et bien désormais il faudra être abonné à la newsletter, le lien est figure ci-dessous, pour bénéficier gratuitement de l'option Stéphane Prums et la voir avant les autres. Alors, justement, la prochaine, Stéphane Prums, euh, est croustillante puisqu'elle concerne un directeur d'école qui a euh, allongé une prof de son établissement sur son bureau pour lui faire. Non, ben justement, pas ce que vous pensez. Vous le découvrirez dans mon prochain, ma prochaine étude de cas, Stéphane Prums. Inscrivez-vous à la newsletter ci-dessous. Sabrina, rebonjour. Oui, ça, oui, ça, Sabrina. oui. Alors, euh, Sabrina, nous venons, et pour ceux qui l'ont raté, je mettrai le lien à la fois en bas de, la, en bas de cette vidéo et dans le coin de l'écran, nous venons de faire un, une étude de cas assez longue et passionnante sur ta rencontre avec ce qu'on appelle dans le jargon F pur, un monstre, une construction, euh, un masque. Euh, je laisse les chatons la découvrir, encore une fois, euh, s'ils ne l'avaient pas encore fait, je pense que ce serait le bon moment de le faire, puis de revenir à cet entretien. Quoique, ils peuvent également le consommer dans le sens inverse. Donc là, j'avais eu la prévenance de les informer par avance qu'aujourd'hui aurait lieu ma première étude de cas homo, plutôt lesbienne, car homo, j'ai déjà eu, mais enfin homo, homme. Euh, J'ai déjà eu, mais c'est ma première étude de cas lesbienne en 12 ans de psychosociologie ou de socio-psychologie, en tout cas d'études des comportements du cœur humain et des relations homme-femme. Et euh, ils m'ont gentiment soumis, ces chatons, ils m'ont soumis une trentaine de questions oh dont je vais maintenant piocher euh, allez, une vingtaine de façon arbitraire et auxquelles ah, tu oui. voudras bien donner une réponse euh, honnête en okay. disons, une, à deux minutes maximum, si ça te va. Oui, allez, ça marche. Alors, euh, la conique te demande, euh, sont-elles strictes Alors, quand, évidemment, ça ne t'est pas, euh, ça ne pas euh, adressé spécifiquement, hein, tu... tu, tu mmh. Tu essaieras de faire un melting pot de ce que tu as observé chez tes ex-congénères, futurs, amies, lesbiennes, etc. Sont-elles strictement homosexuelles ou sont-elles lesbiennes faute d'eux Il mmh, y a de tout. Euh, je pense que chez les femmes strictement homosexuelles, ce n'est pas comme chez les hommes. Tu vois par exemple, vous, c'est vrai que bah, les hétéros ne se laisseront jamais tenter par un gay. Il y a un gay, rarement par une femme. Euh, nous, la frontière, elle est quand même beaucoup plus poreuse. Moi-même, qui suis lesbienne, j'ai eu au moins 6 euh, ou sept mecs. Parce que j'en euh, en avais envie, tout simplement. J'avais ce désir-là. Euh, qu qu Qu'est-ce qu qui, qu qui manque à ces hommes pour... Qu'est-ce qui a manqué à ces hommes pour te garder ah, Ce n'est plus une question de laconique, c'est une question de, <rire> de Stéphanie Douart. Bah alors, euh, bah, alors là je vais te faire une réponse vraiment de lesbienne, mais le corps de la femme, l'attitude de la femme, le, euh, le désir, parce que j'en avais pas trop, enfin comparé à une femme j'en ai vraiment pas, okay. et plus, okay. voilà tu vois là c'est vraiment une réponse de lesbienne que je t'ai faite du coup. Hein. Très bien, très bien, très bien, très bien. Euh, quelle différence dans les relations observe-t-elle vis-à-vis d'elle-même et de leurs amis hétéros quelle Alors, différence tu vois entre toi et tes copines hétéro. Ouais. Alors, déjà, les couples de lesbiennes, c'est beaucoup plus fusionnel. Ça, c'est vraiment dans le pire et le meilleur. C'est-à-dire que le pire, ben, je trouve qu'il y a beaucoup de fight. Et puis, deux femmes, ça peut même arriver aux mains, hein, on va être honnête. Alors que non, mais une femme, quand même, il me semble, ont beaucoup plus de... Ben, de serait -ce que le mec, il, a, il est gentleman, quoi. Ben, il y a beaucoup euh, plus pour... d'interdits. Hein. Ce n'est pas l'envie qui, qui a manqué à beaucoup. <rire> simplement la peur des représailles. Okay. Et ah, d'accord. La, la peur du pénal. Ah oui, alors de femmes, on, on, on se sent plus légitime de se failliter. Euh, beaucoup plus de jalousie aussi, parce que les femmes, on ne se rate pas. Euh, Stéphane, tu toi-même. Enfin, moi, je ne suis pas comme ça, j'ai trop de hache pour ça. Mais il y a quand même, je pense, un peu plus de vice. Tu vois, dans le euh, euh, « j'ai fait les yeux d'eau en cachette », tu vois. Peut-être que je… voilà. Et dans le côté positif, c'est euh, « il me semble beaucoup plus de complicité, euh, de fou rire, tu vois, de private joke, vraiment être beaucoup plus sur la même longueur d'onde ». Et un, une relation sexuelle beaucoup plus harmonieuse, il me semble, chez les lesbiennes. Une euh, lesbienne qui te demande un phone coaching, euh, cher Euclide, clitoride, on dit plus phone coaching depuis 25 ans, on dit une étude de cas, merci, <rire> euh, doit avoir une importante dose de H. Euh, ça serait intéressant de savoir quel était ton rapport à la figure paternelle. Euh, alors ça, ça, ça choque tout le monde à chaque fois, hein, mais c'est vrai que j'avais plus d'admiration pour mon père que pour ma mère, et, euh, et du coup, euh, ben mon père, j'étais voilà, plus dans l'admiration, quoi. Voilà. Euh, te demande, enfin nous demande, euh, que pense-t-elle des mouvements politiques homosexuels LGBTQ+ racine carrée? Bon alors, ça c'est personnel, mais moi je ne suis pas déjà pour les mouvements groupés comme ça. J'estime que c'est d'être humain à être humain, du coup je suis vraiment... Euh, euh, je ne me sens pas du tout concernée. En fait, j'en ai parlé à mes amies lesbiennes qui étaient un peu outrées. Mais moi en fait, je ne comprends pas pourquoi on a besoin de se rassembler pour créer une cause. En fait, si... Fin... Et puis en plus de ça, on n'est quand même pas dans un pays où ça craint d'être homo, honnêtement. Après, évidemment, moi par exemple, je ne sais pas si je veux des enfants, mais j'aimerais bien qu'ils ah, soient protégés. C'est la si le cas. de Tawelo. Ah, sorry. Mais c'est bien, c'est bien, tu as préempté ça. <rire> oui, bah, euh, alors moi je suis entourée de lesbiennes qui, ont, qui sont en couple et ont des enfants, beaucoup plus, on va dire, stables que moi, entre guillemets, avec beaucoup moins de questions existentielles. Et euh, bah, elles sont vraiment comme dans un couple hétéro pour ça, c'est les mêmes galères, il n'y a rien qui change, quoi, vraiment, euh, même souci de couple, même galère. Euh, mais je trouve ça bien que les enfants soient protégés, quoi, je pense que c'est important. Nawa, 60 fps, qui signifie 60 frames per second. Comment expliquer qu'elle puisse choper n'importe quelle femme, soi-disant hétéro Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a vraiment pas de frontière. Je vais en choquer plus d'un peut-être, mais c'est les hétéros, en fait, quand elles apprennent qu'on est lesbienne, il n'y a pas de travail à faire, en fait. Hein, c'est elles qui viennent. Et moi, je pense que déjà, euh, Stéphane, tu m'as donné une explication toi-même, hein, c'est qu'elles sont à la recherche de quelque chose de nouveau et inaccessible. Et la femme répond à ses attentes parce qu'effectivement on n'est pas comme des mecs. Moi je suis pas à disposition oui, là, tu clairement. Fais, tu fais allusion à notre précédente conversation. Oui voilà. Pardon. On est mais dans une fond, vidéo alors, distinct. Excuse-moi. Excuse-moi, mais je vais répondre moi-même. Du coup, le fait que moi je sois pas accessible comme un mec, moi c'est pas euh, la nana elle veut, ça se passe. Je reste une femme. Du coup, je pense que ça les excite cette difficulté. Ils sont pas habitués. Je disais donc que tu faisais allusion à notre autre conversation qui est également disponible sur la chaîne avec le lien qui figure évidemment en description de la vidéo. Et j'en profite pour rappeler que quand vous appréciez un contenu sur YouTube, on le rétribue, rétribue l'auteur le, le, avec un pouce et on s'abonne à la chaîne. Voilà, on s'abonne dans un premier temps, on la dévore, et ensuite, évidemment, quand on estime en avoir eu son sou, euh, eh bien, on peut s'en désabonner. Mais c'est très, très important de ne pas se laisser balloter par les algorithmes. Non, non, on s'abonne aux chaînes des gens qui nous apprennent des choses et qui nous divertissent. À quel point euh, sont-ils influencés Non, ça, ça, je te l'ai déjà demandé par le lobby LGBT. Euh, ont elles l'objectif secret, demande Michael Sfez, de convertir un maximum de femmes au lesbianisme afin d'augmenter leur partenaire potentiel alors euh, ça dépend des lesbiennes moi j'ai un gros côté H je dis la vérité j'adore convertir des hétéros et je le fais très souvent où je peux alors voilà ça plaît ou ça plaît pas mais je suis connue pour ça dans mon entourage si je prends mes deux meilleures amies elles sont plutôt lesbiennes F alors elles ça les intéresse pas du tout elles fuient les hétéros parce qu'elles veulent des histoires sérieuses et elles font pas confiance à tort d'ailleurs hein, je pense et du coup elles euh, la conversion c'est pas du tout quelque chose qui leur dit et elles font jamais le premier pas donc au moins c'est réglé euh, il risque de rien se passer, quoi. Elias te demande euh, si tu te sens euh, victime d'homophobie au quotidien. Alors, tu sais quoi Alors ça, c'est un truc qui est choquant parce que… En fait, moi, je suis franco-algérienne, donc j'avais pensé à trouver du racisme euh, un peu anti-arabe ou alors au racisme anti-gay, parce que je cumulais tard, finalement. Mais ce que j'ai retrouvé le plus, c'est plus euh, les, prix, les a priori sur les femmes, plus que sur… Euh, l'homosexualité ou la race. C'est étonnant mais c'est comme ça. Tu veux dire qu'entre en, en, entre la misogynie et ah ouais. euh, l'anti euh, je sais pas comment ça l'antisémitisme oui. mais l'anti euh, Non ouais, oh, alors, euh, est ouais. la plus Mais oui, oui, je suis très choquée mais oui. Et comment ça se manifeste au quotidien mais au début, moi je comprenais. Alors euh, moi, tu sais Stéphane, je suis euh, relativement naïve et de très bonne foi en général, j'ai aucune mauvaise foi. Et du coup, je ne comprenais pas pourquoi euh, euh, j'avais des résultats meilleurs que mes collègues, mais en fait, euh, on, à chaque fois, ça ne ressortait pas. Je me disais, mais c'est quoi Mais Je ne comprenais pas, je, je cherchais par rapport à mon caractère, etc. Et en fait, euh, je dis, mais quoi Mais euh, il est... Il est peut-être un peu raciste, ben non parce qu'il y avait des Arabes et ça se passait très bien. Je dis mais quoi, il est homophobe, non non il y avait des gays, ça se passait très bien. Et j'ai mis du temps à trouver, je me dis qu'est-ce que c'est. Et un jour mes collègues m'ont dit mais t'as toujours pas compris, mais je, dis, mais je me dis qu'est-ce qu'il y a. Me dit mais il aime pas les femmes. Mais pour moi c'est tellement pas d'actualité que j'y pensais même qui pas. Qui est il Alors il c'est souvent les directeurs. Alors tu sais moi je suis dans le sud Stéphane donc quand j'étais sur Paris ou Londres ou New York j'avais pas ces problèmes, mais en province tu vois enfin c'est beaucoup plus. Euh, segmenter les choses et c'est vrai qu'une femme qui a des responsabilités ça peut paraître bizarre tu vois c'est pas la norme Elias continue en te demandant sont-elles ou ont-elles été consommatrices de drogues dures Alors le milieu gay moi c'est pour ça que j'allais pas trop moi je trouve qu'il y a trop de drogue voilà donc oui euh, dure euh, aussi aussi mais je pense que c'est plus lié au milieu de la fête parce que les lesbiennes que je connais, qui ont des enfants, elles ne sont pas du tout dans les drogues dures, loin de là. Euh, mais à l'adolescence, oui, en étant adulte, il y en a une part qui s'est perdue là-dedans, mais on va dire que 80% ne sont pas concernés par ça. Mélissa P, regardait-elle beaucoup de porno lesbien avant de le devenir Alors, vraiment pas. Vraiment pas, non. non. Et maintenant Toujours pas. Je trouve... Alors, bizarrement, je vais te dire un truc, Stéphane, je trouve l'acte hétéro... Euh, plus sexe que l'acte lesbienne, pourtant je suis lesbienne. mais euh, Peut-être que ça devient un fantasme pour moi, mais je trouve pas ça sexe, euh, les pornos lesbiennes. Déjà ça ne représente pas, je me vois pas du tout, enfin c'est fait pour les hommes honnêtement, hein. enfin je veux dire on n'est pas comme ça, hein. donc déjà ça c'est un souci. Et je sais pas, moi je trouve qu'un mec euh, c'est plus, pour du porno c'est plus, comment dire ça, euh, c'est plus suggestif que deux femmes quoi. Quel est l'impact de la pression sociétale très hétéro sur leurs relations familiales, amicales et amoureuses est ce que alors, ce poids sociétal favorise leur isolement, demande Ondine du Virgin. Alors, euh, ouais, ça dépend vraiment des comportements. Perso, moi, mais alors, j'en ai rien à foutre, vous n'avez pas idée. Mais vraiment, ça n'a aucune importance. Euh, J'ai des amis, vraiment, ça leur pèse. Et c'est surtout celles qui ont des enfants, en fait, à l'école, euh, elles sont tristes de se dire qu'elles qu voient bien que les parents les regardent sur un regard différent. Et, et, et pour, les, pour leurs enfants, elles souffrent beaucoup. Et puis, il y a des lesbiennes qui n'acceptent pas de, de, de, de pas être intégrées, d'être vues d'une manière différente. Moi, perso, mais alors, euh, aucune importance. Donc, ça dépend vraiment des gens. Euh, Romain De Bernardi te demande si tu as eu une relation avec un homme qui s'est mal fini. Euh, ben, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que moi, les relations avec les hommes, elles étaient assez pacifiques. C'est les femmes qui m'ont fait voir des vertes et des pas mûres. Donc non, ça s'est très bien passé avec les hommes. Tom Slave te demande si les lesbiennes se mettent en couple par un processus hypergame. Tu peux me rappeler la définition. Hypergamme, c'est quand euh, tu choisis un partenaire qui est plus doté que toi. Alors, les lesbiennes qui ont beaucoup de féminité, euh, je suis désolée, hein, mais je trouve que tu as raison, Stéphane, ça, ça a fait hurler mes amis féminines, mais c'est vrai. Les lesbiennes qui ont beaucoup de féminité, oui. Donc, qui ont en, de... Gros, euh, en gros, euh, l'hétéro binaire de base qui fantasme sur la caricature de la lesbienne, euh, enfin en tout cas sur ce qu'on imagine étant, être la caricature de la, de la lesbienne jolie, euh, doit se dire que ça fonctionne exactement comme les hommes, euh, au ouais. niveau du ticket d'entrée elles le disent pas elles, le disent pas, elles te disent toujours que c'est le hasard mais ça commence à faire tu vois c'est toujours des docteurs oui, des oui, dentistes non, non, le, le, le hasard ça dépend dans quelle dans quelle urne tu tires les boules quoi. Hum <rire> ouais voilà euh, donc oui euh, Sphère Tonoc euh, te demande si tu as déjà converti d'autres femmes mais tu as déjà répondu que oui euh, quelle est ton approche de séduction alors euh, je fais une petite parenthèse sur ça, moi je suis très spéciale, euh, j'ai toujours adoré rencontrer des gens, même à 15 ans, à l'époque ça pourrait être n'importe qui, il y a des petites racailles à la gare, peu importe. Donc moi j'ai toujours aimé connaître la vie des gens, partager un bout de chemin avec eux. Donc mon approche, euh, ça peut être un salut ça va, mais si tu veux moi ce qui m'intéresse c'est que les gens ils me, ils me confient leur vie, je suis comme ça, donc je fais du coaching et j'accueille des inconnus. Euh, si tu veux, je, euh, la meuf à la caisse, je peux lui, lui taper la discute et puis on va boire un café. Quand je suis en déplacement, la dernière fois, j'étais sur Vienne, il y avait un gars qui avait l'air sympa, c'est moi qui suis allé le voir, on a passé la soirée ensemble à déconner, il savait que j'étais lesbienne. Donc si tu veux, moi, euh, mon approche de séduction, c'est essayer de lire dans les yeux des gens qu'est-ce qui se passe dans leur vie, et ça m'intéresse vraiment, et c'est pour ça que ça marche en fait. Ça m'intéresse vraiment de, de partager un bout de leur vie. Allez, dernière question, OBEM. T underscore T nous dit euh, « Dans les différents couples, lorsque les deux protagonistes sont très féminines, y a-t-il des difficultés de couple qu'il n'y a pas lorsque l'un des deux a un profil masculin ?» Attends, alors, tu sais, Stéphane, je pense que ta théorie, elle se vérifie, même chez les lesbiennes. J'avais réfléchi. Euh, en fait, euh, celles qui ont du H, elles vont vers les F, et celles qui ont du F, elles vont vers les H, en fait. C'est-à-dire que c'est rare qu'ils aient deux F ensemble. On peut paraître deux F, par exemple, moi j'ai l'air féminine, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je me bats pour ça, parce qu'à chaque fois, on me dit « tu es très féminine ». Non, je ne le suis pas. Mais donc, du coup, je vais vers des F. Et, euh, et je ne pense pas que ça existe, deux F ensemble, ouais, elles sont très, très rares. J'en connais pas, par exemple. Par quelle qualité es-tu attirée Ça, c'est moi qui rajoute la question. Oh. Euh, par quel trait de caractère, faculté, qualité et tu, -tu tiré chez une femme Tu nous as parlé dans la vidéo précédente du physique, donc euh, on ne va pas le rappeler car ouais. ceux qui, <rire> qui se poseraient la question donc à se référer à la vidéo que j'aurais marqué ouais. ci-dessous. Mais euh, à part le package physique, quel est le reste du package de quoi, de, quoi, de quoi doit se composer le reste du, du, du package pour te plaire Alors en premier lieu, moi c'est vraiment l'humour, mais vraiment. Moi c'est une femme qui me fait rire… Euh... C'est le plus important. Euh, après, c'est l'indépendance d'esprit. Et en fait, la troisième, ça serait qu'elle soit séductrice et que ce soit jamais acquis. Moi, j'ai besoin de courir. Donc, euh, je dirais une intelligence sociale, euh, un côté un peu taquin. Voilà. Eh bien. Et, et, et un dernier, un dernier, un dernier, si je peux dire. Moi, j'ai quand même besoin d'une certaine, euh, comment dire euh, authenticité en fait, tu vois, dans, dans voilà, une authenticité dans... Il faut que ce qu'elle dise soit cohérent avec ce qu'elle fait, ce qui est difficile chez les F. <rire> <rire> je, je, en, je, en laisse, je te laisse la paternité de cette remarque. J'ai <rire> oublié de te demander si tu voulais des enfants. C'est une question qui est revenue à plusieurs reprises, donc je n'énumérerai je pas les pseudos de ceux qui l'ont posé. Alors, je suis passée par plusieurs étapes. J'en veux, j'en veux pas, j'en veux, j'en veux pas. Euh, bon, ça peut choquer un peu peut-être ce que je vais dire, mais moi ce que j'en ai déduit, c'est que euh, si je rencontre vraiment une femme avec qui j'ai envie de construire un projet, je veux vraiment des enfants, mais euh, je ne veux pas les porter. En fait, c'est ça que j'ai jamais toléré dans la vie. Ça m'a jamais fait rêver d'être enceinte et je n'ai pas envie d'arrêter ma vie professionnelle, sociale, euh, donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'elle les porte et je ne sais pas si elle voudra. Voilà. Oui, donc, fait, si je ai un, pas, c'est pas un grave. bonhomme avec des nichons, quoi. Putain, c'est <rire> ce que me dit ma soeur. <rire> peut-être, peut-être, Bon, cher bonhomme avec des nichons, on remercie <rire> pour, cette mini, pour ce mini-entretien. Les chatons qui avaient <rire> entendu votre question posée, vous avez vu, je tiens compte de vos commentaires. Et je transmets à l'intéressé. Ça, ça mérite un petit pouce. Pour ceux qui n'ont pas retrouvé leurs questions ou qui n'en avaient pas posé, euh, eh bien, pareil, on se souvient quand même que les, euh, la participation sur la chaîne est importante. Comment on participe On participe avec des commentaires sur les vidéos. On participe en parcourant les vidéos de la chaîne que je vous recommande à la fin. Dans, dans quelques secondes, vous allez voir un carré de fin d'écran. Et je vais vous recommander, évidemment, la vidéo que vous allez devoir voir ensuite. Ce n'est pas un truc automatique, ce n'est pas une pollution visuelle, ce n'est pas un spam, c'est moi qui choisis. Donc, euh, je vous laisse découvrir, après avoir salué Sabrina et l'avoir remercié, ce par quoi je vous conseille de poursuivre la visite de la chaîne. Merci Sabrina Merci. Est-ce que je peux te dire un dernier mot, Stéphane Non. Je te fais le coup de la dernière vidéo. Ah, c'est dommage. Bon, OK. Oh, vas-y, vas-y, je plaisante. Ben, en fait, je voulais dire que tu vois, euh, là, en plus, c'est en ta faveur. Hein. C'est qu'il y en a beaucoup qui te traitent de misogyne, etc. Moi, vraiment, tu m'as aidé à comprendre les femmes et à les aimer. Parce qu'en fait, ce qui est différent de nous, moi, j'ai beaucoup d'âge, j'ai ans, c'est tellement différent qu'on a tendance à le mépriser. Enfin, moi, c'était mon cas et depuis que j'étais séminaire, ben, en fait, euh, je trouve ça beau la différence et ça me donne envie d'aller vers l'autre. Et je trouve que ton travail, il est presque d'utilité publique. Je rigole pas quand je dis ça, c'est très sérieux. Et du coup, ben, je voulais rebondir sur euh, toutes les critiques que tu avais eues. J'ai trouvé ça tellement injuste et, et limite, il faudrait le conseiller à tous les hétéros d'avoir ces séminaires parce qu'on apprend à aimer l'autre avec ses différences. Voilà, c'est tout.